Pour répondre à cette question il faut différencier plusieurs phases. D'abord la première phase dite de pré-travail où les contractions efficaces se rapprochent sont de plus en plus intenses et vont permettre la maturation du col. Donc ce col il va passer d'un col long fermé à un col ouvert effacé à 3 cm. Cette phase peut être plus ou moins longue selon le fait que vous ayez déjà eu des enfants ou non et selon d'autres paramètres. Une fois que vous êtes ouvert à 3 cm, la phase de travail commence. Là, classiquement, vous êtes en salle de naissance. Le col va s'ouvrir de 3 cm jusque 10 cm. Une fois qu'il est ouvert à 10 il est complètement ouvert et il va permettre la descente du bébé dans le bassin pour la naissance. De nouveau, cette phase, elle peut être variable selon les mamans. Euh, classiquement on dit que le col s'ouvre 1 cm par heure quand il s'agit d'un premier bébé mais comme très souvent il n'y a pas beaucoup de règles en obstétrique et beaucoup de bébés font un peu comme ils veulent, plus ou moins rapides euh, une fois que le col donc, est ouvert à 10 et que le bébé est bien descendu dans le bassin l'accouchement peut commencer donc ce sont les efforts de pousser vous allez pousser avec l'aide de vos contractions utérines pour mettre au monde votre bébé l'accueillir sur vous. A partir de là, souvent, vous n'êtes plus bien concentré, vous êtes concentré sur votre bébé, mais il reste une phase qui est importante, qu'on appelle la délivrance, qui consiste à expulser le placenta, et ensuite, il y a la phase du postpartum immédiat, donc c'est les heures qui suivent l'accouchement, où on vous surveille, vous et votre bébé. Et oui, donc dans certaines situations, euh, on doit faire un déclenchement. Alors, le déclenchement, c'est quoi C'est une aide, en fait, à ce que le col s'ouvre. Alors, ça peut être pour plein de raisons différentes. Hein. Ça peut être soit parce que euh, le bébé est trop petit, le bébé est trop gros, euh, la poche des os s'est rompue et le travail n'a pas commencé. Euh, ou alors, vous avez dépassé le terme de la grossesse. Et puis aussi, il y a des demandes hein, des mamans pour être déclenchées. Et donc, dans ces cas-là, c'est comme ça que se met en route le travail. Alors, on aime bien dire que chaque accouchement est différent et eh bien c'est vrai euh, il peut être plus ou moins médicalisé selon les besoins de la maman ou du bébé il peut être dans la position de votre choix et en discussion avec euh, les équipes euh, il peut être avec une péridurale ou non une fois que le bébé est donc bien engagé comme on en a parlé tout à l'heure les efforts de poussée peuvent commencer souvent vous êtes en présence d'une sage femme d'une un, étudiante et d'une auxiliaire de périculture qui va être là pour accueillir votre bébé avec vous. Aujourd'hui les, les péridurales sont dosées de façon à ce que vous puissiez sentir la poussée de votre bébé et que vous ayez un côté instinctif qui va vous aider à pousser. Quand tout va bien les efforts de pousser n'ont pas vraiment de, de durée limitée, vous pouvez pousser autant que nécessaire sous réserve que tous les feux soient ouverts, que votre bébé tolère bien ce qui se passe et que vous aussi vous soyez toujours suffisamment en forme et parfois on a besoin des médecins. Et oui parfois on doit, on est là, on peut être présent, accompagné aussi ou même faire l'accouchement aussi et puis parfois on a besoin de vous donner un petit coup de pouce alors moi j'aime bien dire que moi je suis très feignant donc c'est toujours à la maman de, de nous aider et que nous on est là juste pour soit hâter un petit peu la différence parce que le bébé en a besoin soit parce qu'au bout d'un moment le bébé ne progresse plus et que malgré vos efforts de pousser et eh bien on est là pour vous aider alors ça peut être à l'aide d'une ventouse qui me petite cupule qu'on met sur la tête du bébé, soit à l'aide d'un forceps ou de spatule qui sont deux cuillères qu'on met comme ça euh, autour du bébé et puis après bien euh, peut arriver aussi que euh, les épaules aient du mal à sortir et on peut être amené à appuyer un petit peu euh, sur votre pubis, hein, pas au fond du, du, du ventre, hein, sur le pubis pour aider euh, les épaules à sortir et puis parfois aussi après l'accouchement euh, Marine tout à l'heure vous a parlé de la délivrance, il peut y avoir des saignements qui sont plus importants et c'est ce qu'on appelle une hémorragie du post-partum, et bien là l'équipe médicale est appelée et puis travaille avec les sages-femmes et les anesthésistes pour pouvoir justement vous prendre en charge quand ces saignements deviennent au-dessus de la norme. Oui, ça fait mal d'accoucher. Alors on est loin du tu enfantra dans la douleur qu'on a pu entendre par le passé, mais les contractions, ça fait mal un accouchement ça fait mal. Alors nous on est là pour vous accompagner au mieux dans le choix de la gestion de cette douleur, ça peut être avec ou sans péridurale selon votre choix, ça peut être aussi avec d'autres méthodes. Donc Aujourd'hui on a plein d'outils qui nous permettent de vous aider à mieux gérer cette douleur. On a la baignoire de dilatation, les lianes, les ballons, les postures, euh, le Winner Flow, là, le petit sifflet euh, que beaucoup de patientes ont en anténatal, euh, ça peut être le champ prénatal, enfin vraiment il y a plein d'outils. Et nous on vous, on vous encourage vivement à faire ce qu'on appelle une préparation à la naissance. Euh, il y en a plein de sortes différentes, vous trouverez forcément une qui vous correspond et ça va vraiment vous aider le jour de l'accouchement à gérer cette douleur. On vous encourage aussi à intégrer le coparent dans cette préparation à la naissance qui pourra vous être d'une grande aide le jour J pour gérer les douleurs des contractions. Alors la péridurale ça reste un choix la plupart du temps euh, mais si vous finissez par opter pour l'option de la péridurale ce n'est pas un échec si vous êtes arrivé au bout de vos limites et eh bien c'est tout la péridurale est là et il faut en profiter. Parfois, la péridurale est même une indication médicale et par sécurité, on vous recommande d'avoir euh, une péridurale. Bah déjà, c'est la découverte de votre bébé. Donc, euh, une fois que le, le, le bébé arrive, on le pose sur vous, hein, on le met directement peau à peau à il est toujours relié au cordon. Alors, on ne clampe pas tout de suite le cordon on laisse au moins une minute et puis après, on propose soit aux coparents, soit à vous de couper le, le cordon. Et une fois qu'on a coupé le cordon, eh bien, le bébé il est en peau à peau avec vous quoi. pendant toute la durée où vous allez rester euh, en salle de naissance euh, après l'accouchement. Et puis bah, peut-être que si vous souhaitez allaiter, eh bien, euh, il va tranquillement se diriger vers votre sein euh, pour euh, faire cette première tétée euh, de, de bienvenue. Et puis nous on va bien sûr continuer à vous surveiller tout de même hein, pendant les deux heures qui suivent euh, la naissance parce que c'est une période qui est quand même encore euh, un petit peu à risque de, de saignement et donc c'est pour ça que, euh, on vous surveille, on surveille votre tension, euh, comment euh, l'utérus va se contracter, quelles sont les pertes sanguines et puis bien sûr aussi euh, si vous allez euh, être euh, bien soulagé ou pas euh, en post partum euh, immédiat.